Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant? Eh hey boy. Vous hein? m'en dans la vaisselle, est-ce que? <rire> Parce que c'est ça la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erica. Le gars qui mm. C'est ce que je lui avais pas, si les les pas dit qu'elle nous gosserait que son dernier petit film là. On lui a déjà dit à Matt qu'il fallait pas faire tes affaires de ton côté, fait que fais tes affaires de ton côté et arrête de frencher mes amis que t'es des marres. C'est mar, pas une idée de marde c'est juste que ça arrive pas. Qu'est-ce que, de de nous dire... que ça pas qu'une vraiment... <cio -t 'es> chance, Arrêtez pas de comme faire des tresses puis genre de rester comme des acides wack. C'est vrai qu'ils se font frencher <t> en seconde à trois Ouais, c'était ouais, classique. C'est quoi le classique d'Angus Non, Matt il l'aurait pas oublié. Mais c'est clair que Matt il criera pas sur l'autre de son char, J'ai frenché Max en seconde trois. Never forget. En, ah! Puis c'était comment avec les gars? Euh. normal. Avant longtemps, j'ai l'intention de te donner un peu plus d'importance ici. Je pense que ça va me faire du bien Australie. Que en Australie. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Je sais pas, euh, changer d'art. Ça me Et ta mère, mettons. C'est des nouvelles de ton frère? C'est ma tante Gina qui va s'occuper qu d'elle. Là, là, c'est le temps de prendre soin de tout, moi, On dirait que je suis un peu dans ma tête, ces temps-ci. Je vois des choses que je voyais pas avant. Je pense à des choses auxquelles je pensais pas avant. Alors, Maxime, tu t'en vas, tu pars. tu te un petit quelque chose. Max, ça va être étrange de te perdre, mais en même temps, euh, on va te retrouver différemment. Fait qu'à Max! Allez, à Max! À, à Max! À... de croire que tout ce qu'on a bâti depuis qu'on est enfant, nous deux, notre garde, notre cercle, que ça va tout prendre le bord du jour au lendemain pour une niaiserie, pour rien. C'est à cause du film, hein, c'est ça? Ça ne voulait rien dire pour moi, comprends-tu? Je vais même pas le faire, OK? Mais, moi, je sais même pas de quel film tu parles! C'est ça! On va cacher! On se pose tous des questions un jour ou l'autre, hein? C'est ça, la beauté de la jeunesse. Avoir 30 ans. Avoir encore le temps.